Les profs ont proposé euh, d'utiliser euh, un outil qui s'appelle Boot qui euh, a été développé par euh, des étudiants aussi, qui permettrait à une alliance grande euh, euh, de s'engager euh, activement dans des activités euh, qui permettraient de participer de façon directe à une conférence ou à un tour, ou à euh, une réunion de Je pense que c'est un dispositif très facile à utiliser parce qu'en fait, euh, ça suffit de euh, créer un, un profil sur le site du club et en dans le cours, je vais euh, effectivement créer mon euh, activité euh, à la maison ou dans mon bureau. Pour chaque activité que j'ai créée, euh, je vais associer une code qui après je vais envoyer à mes étudiants ou à les personnes qui sont présentes dans la salle pour leur faire participer à l'activité. Une autre chose très importante, c'est que euh, tous les membres utilisés peuvent accéder à l'activité, soit de son ordinateur, mais aussi avec les smartphones. C'est-à-dire que c'est très, vraiment très facile à partager et à... Je pense que la chose la plus importante, c'est de préparer l'activité avant des moment de la conférence ou du cours. D'essayer si ça marche bien, parce que d'essayer si les codes de bon code et tout ça. De faire présent à, à les participants, qu'est-ce que c'est le clap et euh, d'écrire un, un profil de avant pour pouvoir accéder plus facilement